Mmh. Eh bien, bonsoir à tous, émission radar numéro 17 du 18 mai 2000, sous 2017 sous la pluie, donc on est euh, voilà, on est encore assez trempé de notre présence pour, pour Ali, et donc à ce propos je tiens à signaler deux choses, c'est qu'en l'espace de 15 jours c'est la deuxième fois que mon compte Facebook est désactivé, mais cette fois-ci c'est plus par précaution, Il n'y a même plus euh, ni raison ni, ni rien du tout, et j'ai appris euh, ce soir, à l'instant, par mon ami euh, Marc Gadi, que le compte Facebook de la mère d'Ali Mohamed al avait subi euh, le même sort, donc une désactivation. Donc voilà, je suis à même de me poser des questions et je pense qu'il faut interpeller les plus hautes autorités, et moi je vais certainement saisir la justice. Euh, parce qu'il parce qu y a euh, un problème au niveau de la liberté d'expression. Voilà, donc. Euh, si, si, si, si. C'est-à-dire qu'à un, un moment, il faut taper du poing sur la table. Mais la justice, elle ne peut pas... Comme tu ne payes pas, la justice, c'est l'argent. Hein. Non, non, non, non, non. Non, le... non, non, non, non. Non, non, non. Il y a quand même la liberté d'expression, que ce soit dans l'espace public ou privé, et, et quelque chose qui doit être respecté. Ouais, que que pas. Pas. Bien, bien sûr, pas. bien, bien que sûr. C'est quelque chose avec d'argent. Non. Comme tu payes pas Facebook, tu ne payes pas Google. Non, du tout, du tout. Alors justement. Là, en direct, la maman d'Ali, sous son nouveau profil, vient de partager la publication que j'ai publiée à l'instant concernant le rassemblement. Voilà, donc donc on était sous la pluie avec mon ami Bruno Coelho qui est lui aussi très humide. Euh, nous dirons, il y a un certain courage euh, d'être aussi persévérant, quelles que soient les conditions climatiques. Et moi je dis, il faut vraiment le souligner parce que nos émissions radar sont sur la liberté d'expression. Elles ont démarré justement par la défense de la liberté d'expression. Et il est beaucoup. À chaque fois qu'il y a des atteintes à la liberté d'expression d'en parler, ce n'est pas parce que c'est le contre-génimo. À la limite, ça, c'est purement anecdotique. Le, le vrai problème, c'est qu'actuellement, sur beaucoup de réseaux sociaux, des personnes, parce qu'elles, parce qu'elles s'expriment euh, pour défendre d'autres personnes, donc on porte plainte contre Facebook. Non, on, porte, on, contre porte, on portera plein de contre-X parce qu'on ne sait pas qui a fait la démarche. Qui sait quoi parce que Facebook est une entreprise commerciale. Donc si quelqu'un a fait la démarche auprès de Facebook de demander la fermeture du, du compte de Pierre, Paul ou Jacques, euh, je ne peux pas porter plainte contre une personne. Je suis obligé de porter plainte contre X. Parce que l'entreprise Facebook, elle, elle se prémunit. Elle se dit, si ça se trouve, ce Roger Nimot euh, qui appelle à la paix, euh, c'est certainement un, un, une salangeance, genre un, un terroriste. Non, non seulement, moi, j'ai toujours défendu euh, la paix et la fraternité, la vie. et, et, oui. oui. et aime la vie, et, et, et et hein, tu aimes la vie. J'aime la vie. Donc et si je... tu disparais, on, on pourrait penser que ça n'est absolument pas normal. Alors le vrai problème, c'est que quand on fait disparaître le compte de quelqu'un, les pages qu'il gère, et notamment les événements qu'il gère, disparaissent. Donc moi, Inconnu. moi inconnu. Ça, ça me pose de vrais problèmes, parce que notamment pour les vigilants de Vigilante ça fait quand même 15 ans que tous les ans je gêne 4 jours à l'eau contre les armes thermonucléaires françaises. Donc le réseau... Zéro nucléaire, où actuellement il y a quand même eu des démarches de la part du réseau de Sortir du nucléaire, donc même de la part de salariés que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, euh, au sein du réseau de Sortir du nucléaire, qui se sont alloués quasiment des, des droits de. Oui, de... Non, de, de décision, des, des droits décisionnaires, et qui, en fin de compte, m'attaquent parce que je ne fais que répéter ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire que euh, le militant bénévole a une liberté de parole que malheureusement ne peuvent pas avoir des militants salariés. Et donc, moi, je, je prêche pour le bénévolat, euh, par cohérence, et non pas du tout contre les salariés du réseau mais contre un système d'organisation qui transforme des associations en véritables entreprises et qui fait que les mouvements militants s'ils ne rapportent pas de l'argent capable de payer parfois à concurrence de plus de 50% le budget c'est-à-dire de gréver le budget eh bien euh, on, on ne suit pas donc moi je pense qu'un militant il n'est pas là pour passer le râteau à pognon il n'est pas là pour dire envoyez-moi un euro pour la paix comme je vois ça tous les ans moi je suis au RSA tous les ans, je dépense plus de 100 euros dans une assurance. Parce que les gens qui viennent, je n'ai qu'à jours. Si jamais il y en a un qui a un accident cardiaque ou quoi que ce soit, moi je suis protégé, je respecte la loi. Donc j'ai une association déclarée, je paye une assurance. Le réseau, sorti, le réseau Zéro Nucléaire est une association déclarée. Et, do et donc, c'est très important. Mais si les... quelqu'un vient quelqu jeûner chez toi, et que tu... pas Alors, ici, j'ai une quoi. responsabilité civile vis-à-vis -vis des locaux qui me sont prêtés gracieusement par la ville de Taverny. Et d'ailleurs, je tiens à les remercier. Euh, et quand tu dis locaux, c'est la population locale peut... Non, des, des locaux, on me prête non, une petite non, salle. Et donc et responsable Si quelqu'un vient jeûner avec Bien sûr, parce que c'est dans le cadre des activités de l'association des jeunes vigilants de Taverny. Donc, c'est pour ça que je dis aussi aux gens qui viennent jeûner avec moi, si vous avez des problèmes de diabète ou autre, ne jeûnez pas parce que il y a des situations médicales où jeûner peut être dangereux. Voilà. Donc euh, quelqu'un qui prend des antibiotiques, qui a une infection, ne doit pas jeûner, ça peut être dangereux pour lui. Donc voilà, Donc, je fais attention, c'est un simple problème de responsabilité. Euh, euh, maintenant, aujourd'hui, on a des gens qui défendent la liberté d'expression et qui sont attaqués. Qui sont attaqués. Euh, et pourquoi parce que, tout simplement, la vérité n'a pas de date de péremption. C'est-à-dire qu'on peut propager euh, toutes les rumeurs et tous les mensonges, par contre, une vérité, elle, elle reste réelle. Et effectivement, quand on dit depuis euh, plus d'une décennie que la seule solution, notamment par rapport aux déchets nucléaires, c'est l'arrêt, c'est le vital arrêt immédiat définitif et inconditionnel de toutes les installations nucléaires, effectivement, ceux qui ont fait de la sortie du nucléaire leur fonds de commerce se sentent euh, attaqués euh, violemment et de manière concurrentielle, surtout qu'aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui, non, justement, je ne mange pas dans leur gamelle, parce qu que pense. je ne passe pas le râteau à pognon, moi. Et donc le vrai problème le vrai problème c'est qu'aujourd'hui à nouveau les instances gouvernementales nous parlent d'une fermeture de Fessenheim qui est repoussée à 2020 et qui est conditionnée à l'ouverture du réacteur EPR et là c'est extrêmement grave et donc moi je dis le réseau zéro nucléaire n'a jamais eu vocation à remplacer le réseau sortir du nucléaire, c'est pour ça qu'on ne on ne court pas après les adhérents. On a quelques adhérents et ils ne payent pas de cotisation parce que c'est libre pensée. Et nous, on a toujours dit, il faut un vrai réseau. Pas un réseau qui se dit fédérateur d'associations où, en fin de compte, il y, a, il y a des magasins bio qui filent leur au bol, il y a des militants par prélèvement automatique et, en fin de compte, il n'y a rien. Il n'y a aucune installation nucléaire de, de, de, de fermée. Et, et moi, je dis, franchement, aujourd'hui, il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a plein de choses qui ne vont pas parce que de la violence, il y en a plein. Et la violence... La violence, c'est de mettre les gens à la rue. La, la violence, c'est de, de priver de leur travail des gens honnêtes. Voilà la vraie violence. Moi, je l'ai subie en 2009. Euh, et je dis que les gens qui ont la chance d'avoir une activité salariée et qui sont honnêtes dans cette activité et qui la défendent, alors que moi, je suis pour l'abolition du salariat, eh bien, je me dois de les défendre. Et aujourd'hui, on a une militante, Nathalie, une cheminote, j'ai été cheminot quand j'étais plus jeune une cheminote Nathalie que, Pradel. que Nathalie Pradel que la direction de la SNCF et je le dis, monsieur Guillaume Pépi, euh, ces gens là veulent en fin de compte, euh, trouver une procédure pour la virer, c'est-à-dire pour euh, faire en sorte qu'elle n'ait plus de travail. Donc elle est déjà placardisée et c'est ignoble. la base de rien du Et c'est ignoble. Simplement parce qu'elle et, et je vais passer d'ailleurs le micro à mon ami Marc Gadi qui va pouvoir nous parler parce que lui est cheminot statutaire et il va pouvoir nous parler de, de, de ça beaucoup mieux que moi-même. Donc en fait... Donc, en fait, là, je vais vous lire un tract de la Fédération des syndicats de travailleurs du rail, euh, solidaire, unitaire, démocratique. Donc, c'est Sud Rail. Alors, comme vous le savez, tous, notre amie et camarade de lutte, Nathalie Pradel, est sous la menace de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la radiation. Son seul délit, être une militante active. En gros, c'est ce sont fait plus ou moins euh, tous déléguer Sudrail et être une force de résistance dans une entreprise où militer est devenu un crime. Notre ami est convoqué le 6 juin à 13h30 à Saint-Denis pour un conseil de discipline où la radiation est demandée. Alors évidemment, euh, Sudrail, la position c'est de ne pas laisser faire et ce qu'ils veulent c'est leur montrer que nous sommes unis et prêts à défendre Nathalie malgré leur simulacre de tribunaux Patronaux. Donc l'invitation est lancée, c'est pour le 6 juin, à partir de 11h30, tous devant le campus Réseau à Saint-Denis, pour exiger l'annulation des sanctions. Nous serons là, Radio Radar sera là, en direct, pour défendre une travailleuse et pour faire en sorte que tout le blabla électoraliste qu'on va subir jusqu'au 18 juin, euh, ne soit justement pas du blabla. Nous n'avons pas de candidat. Et, okay. et, et moi, et je dis, nous n'avons pas de candidat. et tout à l'heure, je vais pourtant appeler notre ami Eric Pététain, qui se présente aux législatives de manière indépendante, en tant que véritable écologiste, parce que je vais soutenir un ami, je ne vais pas soutenir un candidat. Moi, je suis anarchiste, je suis contre les élections, et je, je, ce que je pense, c'est que on doit défendre des idées. Et si je soutiens mon ami Eric ce c'est pas parce qu'il est candidat, c'est parce qu'il défend des idées. Parce que l'idée première aujourd'hui, c'est en défendant les droits de la Terre, en défendant notre milieu de vie, c'est nous que nous défendons. C'est-à-dire, il ne faut pas dissocier les droits de la Terre des, des, des droits bien. des droits de tous les enfants de la Terre. Et l'homme a des droits, l'homme, l'être humain a des droits. Mais. Le hérisson a des droits. Et donc on doit repenser nos modes de transport. Le, le, la limace a des droits, l'escargot a des droits, tout ce qui vit sur terre a des droits. Et l'arbre a des droits. C'est-à-dire qu'il ne doit plus être permis de couper des arbres comme ça, tout et n'importe comment. C'est-à-dire qu'on on a, euh, au niveau de, de, de l'ONF, il y a eu des gens qui se sont suicidés, des gens de l'ONF se sont suicidés en 2007, parce que Nicolas Sarkozy avait décidé qu'on devrait exploiter les forêts de qu'il fallait faire du granulé Hein, pour, pour se chauffer. Et donc, on est vraiment, on, on marche sur la tête, c'est-à-dire ce, ce, ce monde euh, d'argent détruit la planète, mais elle le, détru elle le détruit sciemment. Et aujourd'hui, ces gens qui parlent d'emploi, la défense de l'emploi, eh bien la défense de l'emploi, c'est la pire chose qui peut nous arriver. Il ne faut pas défendre l'emploi. Nous, on va défendre une travailleuse le 6 juin. On ne va pas défendre un emploi. Parce qu'il ne faut pas faire, faire d'activité salariée à n'importe quel prix. Parce que dans ce cas-là, le type qui fabrique des obus, le, le tourneur qui fabrique, qui, qui, qui fabrique, celui qui fabrique des missiles, non, moi, je ne respecte pas. Moi, quand j'étais chef-monteur, j'ai toujours refusé de travailler pour l'armée. J'ai toujours refusé de travailler pour les marchands d'armes. J'ai toujours refusé. Et, et Dieu sait qu'il y a de l'argent à se faire. Si je, si je me mettais à faire des vidéos pour ADN, ou pour le groupe Safran. Mais actuellement, je ne serai pas au RSA. Je ne serai pas au RSA. Et donc, il faut vraiment se poser la question. Euh, C'est la même chose que pour Ali. Tout à l'heure, tu lançais un appel pour la liberté d'expression. Bien finalité, sûr. Qu'est-ce qu'on fait On défend quoi La liberté. Tout court. On défend la liberté tout court. Aujourd'hui. Euh, travailler librement, c'est aussi choisir de ce que, que l'on va produire. Et donc, il faut sortir de ce monde du travail qui nous est présenté par Mélenchon, où d'une certaine manière, on doit accepter des hiérarchies. Il y a des gens qui décident de comment et de il ce que l'on va produire. Aujourd'hui, je dis, le travailleur doit décider de comment il produit ce qu'il produit et il doit être autogestionnaire. Voilà. Et, et donc, je, on, on va, on va je vais, Oui, chose. je vais passer le micro parce que sinon, j'ai l'impression de monopoliser la parole. écoutez, Roger, Roger, je ressens qu'on n'a pas, pas le même parcours, on n'est pas du même univers, mais j'arrive presque à la même conclusion que toi, c'est-à-dire, ce qui compte, ce n'est pas euh, le cadre qui est fixé, ce qui compte, c'est que ce soir, il y a quelques personnes de moins qui dorment sans toi. Pas, pas toi Roger. Hein. Ah oui, oui. Euh, oui il fallait tu ne les, les fais pas fuir. Ouais, ouais. Quelques oh, personnes voilà. de plus qui mangent à leur faim, quelques enfants de plus qui aient l'éducation demain. Et tu... des plus, ah je crois plus au modèle. Même l'anarchisme, je n'y crois pas parce que souvent, sous le couvert d'anarchisme, on dénonce tout ce qui se construit parce que ça crée de l'ordre. Mais dans ce cas-là, l'anarchiste, c'est un supra-ordre qui empêche tout... tout, le... tout les ordres. Je sais pas, mais c'est trop facile... Enfin bon. Donc... Mais comme toi... Euh, ce qui compte pour moi maintenant, ici et maintenant, c'est de tout faire non, en sorte... Non, c'est du radar ici, hein, c'est pas ici maintenant, tu vois. Ah merde, oui, eh, ils sont morts, hein Oui, Oui, cest à maintenant, ils ont une autre ligne politique que nous. Non, non. mais ce qui compte Roger, projet, c'est euh, de créer du bonheur de l'interrelationnel. Et là, je trouve qu'il y a une fenêtre de tir. C'est-à-dire que euh, ces oppressions multiples qu'on a subies indirectement à travers nos nos co-êtres humains syriens euh, à travers ce mur de Trump qui n'en va euh, ne jamais finir de se construire euh, peut-être, je ne sais pas mais ça a créé quand même un réveil et ce réveil là euh, moi c'est ça dont j'ai envie de m'emparer j'ai envie de construire un truc avec toi demain une cabane, je ne sais pas, un igloo mais que demain c'est le réel qui doit changer C'est pas la référence à des modèles je me fous de Mélenchon, je me fous de même de Macron. Ce que j'aime avec Macron, c'est juste qu'il ouvre un peu le champ du possible. Et je, ce qui me gêne, c'est sa référence au, au capitalisme comme étant les seuls capables de changer l'économie en investissant. Ça, je trouve ça idiot. Mais en revanche, casser les clivages, moi, ça ne me gêne pas. Que la gauche, la droite ne soient pas contentes, ça me plaît. Moi, j'ai envie à euh, euh, Radio Radar de m'exprimer pour que, comme tu l'as dit, les gens soient conscients davantage de leurs droits, et aussi on le dit de leur devoir de responsabilité, parce qu'il n'y a pas que les droits. M'obligation, obligation, je n'aime pas. Le responsabilité, c'est juste que les gens oublient qu'ils ont des droits. Et si on fait un travail avec eux de réflexion sur comment ils vont et comment les droits existant dans la déclaration universelle des droits de l'homme, ou des droits revendiqués pour demain comme un nouveau cadre, puisque les nouvelles... Un cadre, je n'aurais pas dit ça, mais comme une nouvelle valeur, parce que les nouvelles technologies n'existaient pas en 1948. Cette déclaration, en plus, elle a été faite par des hommes blancs, donc un Africain, un Chinois, ils ne sont pas forcément concernés. Donc enfin, l'énorme travail à faire, c'est la prise de conscience que dans nos vies, il y a un une référence possible à des droits pour se faire respecter et qu'il faut répandre cette idée des droits et aussi du respect de l'autre, de la tolérance. Mais, mais est-ce voilà. qu'on a aussi le droit Alors de se faire C'est un peu nunus ce que je dis, mais a crois en aussi... profondément. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui m'a plu quand même dans le discours de Macron à la c'est qu'il n'a ah. pas terminé sur liberté, égalité, fraternité. Des bon. copains dans la pièce disaient, ça y est, c'est la je dis, Non, ce n'est pas les bonnes nouvelles, non, c'est. Il a dit l'amour. Ah, ça, ça m'a plu. Voilà, je suis un peu nunus, ah, mais ça, il, a, il a parlé d'amour. Ah, un président fraîchement élu qui parle d'amour. Bon. Et donc, Alors, je ne suis pas là pour faire les l'éloge de Macron, juste dire que. Le fait que euh, j'ai plaisir à me retrouver avec vous, avec mes euh, dont j'ai fait l'ordre l'autre jour pour des euh, gesticulation. Avec toi que j'écoute, euh, j'aime bien la passion de la défense des droits que tu incarnes. Toi tu es comme syndicaliste. C'est un syndicaliste qui parle de situations concrètes, de gens qu'il faut aider. Euh, c'est ça qui compte, c'est pas la référence à tel ou tel parti, à tel ou tel modèle. Donc pour moi c'est le demain et là-bas qui compte. Ça va demain là-bas ouais, là-bas. Bon. Merci. Bah, on va qu'on passe la parole à Pierre. Il y, y a des feuilles de tour. Voilà, alors là, c'est situation maintenant. On passe à la publicité avant ou pas euh... si, Tu veux faire une publicité ouais. ouais. Oui, je vais faire une publicité pour, pour Pierre Mérézovis qui fait un film en ce moment où il s'agit de partout pour lever des fonds. Pierre n'est pas un puissant fond. Il a du fond et son projet de film dont j'ai rien compris, auquel j'ai rien compris, je suis sûr qu'il sera beau. Parce que dans un petit texte, que j'ai écrit l'autre jour spontanément comme euh, jamais, j'ai comparé Pierre à Woody Allen à Pierre. J'ai pensé que Woody Allen ne lui arrivait pas à la cheville. Parce que Woody Allen s'est trop maîtrisé, alors que Pierre il s'adapte au réel qui s'agit. Woody Allen, le récit psychotiant, ça va, on appelle tout. Mais Pierre il est en analyse live. c'est drôle. Woody Allen n'a pas toujours été psycho-chiant. Moi, je dis, prends le et tire-toi. Il y a tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe jamais osé le demander. C'est-à-dire que quand Woody Allen ne se prenait pas pour Woody Allen, il était intéressant. Et le jour où Pierre Merechkovski se prendra pour Pierre Merechkovski, eh bien, on le traitera de Ruffin et ça le remettra à sa place. Donc voilà, je passe la parole à Pierre. Merci pour cette page de publicité qui permet de... Très court. Euh, euh, court J'ajoute donc, je reconnais les faits qui me sont reprochés. Je suis un écrivain, un écrivain, cinéaste, performant. Voilà. Alors, situation douce, couloir, nuit. Éclairage étrange depuis les néons entre le fatras des objets sur la table, un dessin. Lui est aimanté par le visage d'une femme dessinée sur un carton posé sur la table. Ça va, je, je le parle pas Non mais tu es très, très serein et du ouais, coup, que toutes les femmes qui t'écoutent vont se dire qui est cet homme D'accord. Bon, Ici c'est Bucarest. Ah le non. tournage de mon film à Bucarest, produit par le mari producteur de Vera, me plonge dans un tourbillon mêlant la gare de fer d'Antonezcu, Ceausescu, et son palais du peuple à jamais inachevé, l'opérateur Ivan, qui n'est pas russe mais juif séparade, la guerre, la révolution, la nuit, ma diatribe sur la terrasse du musée d'art moderne de l'ex-palais du peuple inachevé à jamais, exigeant que toutes les villes soient rasées, car le terrain vague, la catacombe est pensée à venir. Tiens, pour Dis... de vrai, ouais. quand le a était renversé, le lendemain matin, j'étais à Bucarest, euh, comme journaliste, je suis entré dans le palais. Ah, on déambulait dans ce palais. Je suis tombé sur des photos de chasse, des fourrures, des trucs. J'avoue, j'ai piqué deux, trois photos et des objets, ah, parce oui, que oui. c'était quartier libre, quoi. Ouais. Mais être dans le palais de ce dictateur, comme ça, du jour au lendemain avec la population qui entre, je corrobore tes dires. Ben moi j'ai fait un discours sur la terrasse, tout ce que mais je suis pas rentré. J'ai tapé comme ça dans le film qui s'appelle Alex Chescu. J'avais dit bien, cher frère, mes bien chers frères, mes bien chers soeurs, parce que comment tout ça. Et j'ai dit en gros. Il faut que les terrains vagues continuent, il faut raser toutes les villes, afin que les artistes retrouvent le chemin de la vérité dans les catacombes. Voilà. Sais, Et le directeur le... Du, du, du Centre culturel de Bucarest avait trouvé ça assez rigolo. Mais moi je trouve que quand moi, es je es là maintenant, tu as un côté quand même grand. grand Danube du cinéma. Le grand, le grand... Le grand danube bleu de... du cinéma. Le grand bah, C'est ce qu'on l'appelle le grand danube bleu de la pensée quand même. Vous ne pas ça Non, je ne savais pas. grand le grand Danube, le de la non, pensée. Non, parce que moi, Danube, j'aime mieux, euh, mieux Charles Ives, ou, ou comment il s'appelle Charles... Davis. Non, non, euh, Alban Berg. Bon, j'ai coupé ouais. ton récit, je suis voilà. désolé. Non, non, mais c'est pas grave, c'est euh, le peintre, habitant dans un squat point d'interrogation de Bucarest, me demande de balayer son atelier. Mon cri contre l'organisation, celle de la garde de fer à Dieu Bolchevique dans les années 20, par souci d'efficacité, contre le bâtiment de l'église orthodoxe, qui a trahi les aspirations du peuple sacré, contre la synagogue qu'ils les ont transformées en musée. Il descend l'escalier. Situation très escalier. Les chiens du peintre Dirkou qui le font père père lui en hurlant, l'ancien lycien qui lui dit que la Roumanie actuelle est un camp de concentration géré par le protocole des sages de Sion, les Tziganes que le verra la femme roumaine du producteur, lui dit de ne pas filmer. L'ouvrier qui fixe à coups de marteau piqueur une stèle devant la synagogue, qui est un musée et non une synagogue. Le prêtre orthodoxe qui, lui, récite les protocoles des sages de Sion. Les gitans rejetés et errant dans un décor proche des favelas de Mexico, que le père d'Ophélia voulait, lui, faire visiter avant que qu'Ophélia, lui, dise qu'elle se crucifierait sur son propre tableau. La tour de l'usine, près de l'ex-centre de torture qui abrite l'usine Renault, symbole de l'ignore assez totalitaire. Le souvenir du séjour de lui chez Anna à Barcelone lors du coup d'État de Jaruzelski et militante de Solidarność, qui était en fait une émanation du Parti communiste polonais, afin de préserver l'indépendance de la Pologne face aux chars russes, immobilisés en 1944, sur la rue droite de la viscule, les chiens errants. Situation 14, bas escalier limité, slogan les à adacho, les bobos au boulot, les Green chaud, les bobos au boulot. Elle, debout, barant de son corps la porte d'entrée de la maison. Elle, vous êtes des animaux, pires que des animaux. Il a baisé, uni avec moi et il est parti. Il a eu peur, peur de mon amour. Je vous ai tout donné et vous, vous prenez et vous ne donnez rien. Nous, les Romains, c'est comme ça, nous sommes gentils. Et comme nous sommes gentils, nous sommes faibles et vous en profitez. Lui, slogan, les win oui, adachos, les bobos au boulot, les gwyn oui, les bobos au boulot. Elle, de quel droit nous joues-tu Lui, ils disent, ils disent, tu entends, ils disent, tu entends, j'entends, tu entends, j'entends, ils disent, les gwyn oui, les bobos au boulot, les gwyn oui, les bobos au boulot. Elle, vous avez peur de tout, du succès des femmes. Vous êtes des petits enfants, des tout petits enfants, incapables, petits, qui ont peur la nuit quand leur maman s'absente. Je vous vomis tous. Vous ne respectez rien. Vous n'aimez pas. Maria n'a pas trahi. Elle a chanté devant les chez chez et elle n'a donné aucun nom, ni à Facebook, ni à personne. Et c'est cela que vous n'admettez pas. Vous n'admettez pas que l'on puisse créer, chanter, vivre, trahir, sans se renier. Et je reconnais, je suis un artiste plasticien faisant uniquement sa promotion, et c'est en ce sens-là que ma culpabilité m'empêche de dire que je fais partie des gens dominants, parce que si on dit que des gens dominants dominent, ça veut dire que moi aussi je suis dans les gens dominants qui dominent, et c'est cela, si vous n'admettez pas, que l'on puisse ch créer, chanter, vivre sans trahir, sans se renier. Lui se met entassé fébrilement des objets hétérotriques, hétéroclites devant la porte fermée, avec le dérisoire espoir ainsi de barricade. Elle, vous êtes des petits lâches et des petits traîtres qui rentrent sous la botte du producteur pour toucher votre statut d'intergitant du spectacle. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, monsieur le producteur Monsieur le producteur de Marie ne prend personne au téléphone, il est en rendez-vous, il est occupé, il prépare des dossiers, il envoie des dossiers, il calcule le point d'indice le point de diffusion, le point de préachat, et quand il a bien calculé, il recalcule afin de faire coïncider les pourcentages avec les parts de la production, et ensuite il va se murer la gueule avec des inconnus de hasard. En poursuite de l'édification de la barricade. Donc nous allons maintenant procéder à l'interview de M. François. Je pense qu'on peut enchaîner le Alors il faut taper Adam, François, Bara, Luc, Luc, Patrice. Patrice. Euh... Bon, alors je voudrais te poser une première. autre de je voudrais. Alors, il faut contrôler que ça ne dure pas plus de 10 minutes, mais on fait ça en couple, quoi Bon, tu me dis quoi Le non. temps n'existe non, pas. Non, mais vous nous dites qu'enfin. Fait... Alors, François, est-ce que tu peux... Sans être... flashir, on dira. Sans flashir, on, on bon, dira. D'accord, il n'y pas de problème. Euh, bah, C'est hein, ça, c est c est ça le, le, la vraie mesure. D'accord. Alors, je voudrais savoir, François, qu'est-ce que tu serais pour toi Une radio librement démocratique ou le soi Pardon, le citoyen peut s'exprimer en tout coup de circonstance. Est-ce que ça peut exister pour toi, déjà Sincèrement, je crois que oui, parce que ce qui manque en... dans l'espace public, c'est que les gens de peu euh, voient leur existence reconnue. D'accord, j'ai compris. Excuse-moi, je vous des questions, c'est un peu plus rapide. Excuse-moi, si j'ai entendu pas, Mais que feras-tu du cas où, d'un participant d'une radio citoyenne, décide unilatéralement de supprimer tous les postes de la radio, crac, sur Facebook, il n'y en a plus un seul. Alors, comment on fait Est-ce qu'on élimine cette personne de la radio citoyenne qui a supprimé au nom de sa citoyenneté des postes de citoyens Comment on gère la personne qui, au nom de sa citoyenneté, vire des citoyens, en quelque sorte Mais tu sais, le mot poste, il est polysémite, comme toi, tu es sémite. Ben, oui. Alors, tu as le poste de radio, il supprime tous les postes Il supprime tous les postes sur Facebook Oui. Ou il supprime tous les postes d'emploi dans la radio Non, d'emploi, il n'y en a pas. Il supprime tous les postes de Facebook, d'une manière autoritaire. Comme, avec, des, comme, avec, comme, avec, il... avec des raisons délirantes, comme quoi ça le perturbait. Comme, a fait, comme FB a fait avec Roger Nîmont. Comme qui FB, Facebook. Ah non, c'est pas vrai, parce que le, le, ce citoyen qui a fait ça, il, il, il, on peut le nommer, je ne le nomme pas parce que je pas envie de le nommer, ah, mais il, il a reconnu les faits qu'il avait supprimé les postes aux citoyens d'un citoyen. Alors, après, il a des explications. Sont... Moi, j'ai des explications. Ah, Peut-être cet homme-là ouais. euh, veut faire, tu sais, l'histoire de faire table du passé. Donc on part à zéro on remet les compteurs à zéro et on crée sur du neuf. D'accord. Donc, donc toi, tu penses qu'une radio citoyenne consisterait tout le temps à effacer ce qui a été fait C'est ben, vrai que l'avenir, le, le, le, en fait, c'est le présent. Ouais. Et donc, si ah. tu effaces toutes ah. les références, les ah. appartements ouais. sociales, les couches, les castes, dans l'échange discursif... Ouais. Pardon, j'ai fait pédant, là. je suis désolé. Non, non, non, non, non c'est intéressant. Pédant, non, non, lotier, intéressant. Je dans l'échange de parole, la ouais. conversation ouais. amoureuse. Ouais. C'est ce qu'il a dit Roland Barthes, que l'amour est une conversation réussie. Oui. Et donc, une radio réussie, ce serait de belles conversations où chacun euh, se sentirait pas trahi par les propos qui demeurent et qui Oui, mais alors, est-ce que c'est pas une erreur de conserver les propos, justement Est-ce qu'il ne faudrait pas les détruire une fois qu'on les a dit systématiquement Alors, euh, mais, tu sais, il y a... Non, mais tu, tu, excuse-moi, tu, tu, tu peux parler. Ou tu peux oui, dire ça dire va, moi, je Non, dis... mais ça ressemble au livre aussi. Oui, oui, c'est une question, c'est ouais, une ouais, question. Ouais. Ouais. Je, je, je, je vais le dire tout net. Ouais. Euh, moi, c'est la valeur testimoniale. C'est-à-dire que si je fais des images, fixes ou animées, parce que moi, ce qui m'a amené au cinéma, ce n'est pas Fritz Lang, c'est Félix Le Chat, euh, c'est parce que l'image elle-même contient ce, qu ce que l'on projette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projecteur de cinéma. C'est les esprits qui regardent, qui projettent, qui font le cinéma, comme, comme dans la chanson de Nougaro. De c'est-à-dire, chaque film vu par un spectateur différent est un film différent. Donc, euh, euh, un film de Roger, un film de Pierre Merechkovski, un Mais film de Woody Allen. C'est pas contradictoire elle détruit détruire une fois pour la fin. Ah non, si justement, si. parce que la trace de lumière est une, est une trace essentielle dans le sens qu'elle nous échappe. Je fais une photo, j'ai fait plein de photos. Chaque photo que les gens vont voir si jamais mon profil revient et euh, eh bien chacun il va y voir une chose complètement différente que moi j'y ai vu quand je l'ai faite mais elle reste une trace de lumière c'est à dire elle reste la saisie d'un instant avec un sens que celui qui vit l'instant n'est pas capable de comprendre alors moi ce ah, euh, oui, euh, que j'aime les... bien l'idée oh, je vais partir monsieur de loin Pierre. oui monsieur Pierre, D'accord, Merci. Donc j'ai parlé ni de Rupin, ni de Rufin. Rufin. Rufin, mais de l'autre Ruffin qui était Jean-Christophe, ah, oui. qui était à l'Académie française, bon ah, peu importe, 100%. mais quand il sortait de MSF, il avait fait un bouquin dans les années 80 qui s'appelait L'Empire et les Nouveaux Barbares. Et qu'est-ce qu'on y voyait comme crainte que comme les Romains avec leur limesse qui était à la limite, au-delà de, des limites de cet empire la barbarie pouvait prévaloir, on n'avait rien à faire. Il disait aujourd'hui, on laisse des zones d'ombre exister dans le monde, on ne s'en si pas parce que ce pas dans la défense de l'intérêt économique immédiat. Et donc il y a des pans entiers d'humanité qui tombent dans l'oubli. Et pour moi, le boulot d'un média quel qu'il soit, c'est redonner corps, vie et âme aux existences humaines, aux Syriens, aux autres Congolais, aux Français précaires, oui, et que donc les testimoniaux, pour moi, comme le dit Roger, c'est inter... comme le, dans le rapport entre l'intime et l'extime, entre le personnel et le collectif, euh... l'interface virtuelle aujourd'hui a quelque chose d'essentiel, elle est presque plus l'espace public que le café où on est. Si on n'aide pas à ce que des gens puissent dire leur parcours, leur vie, euh, on, on fait faux bon à l'humanité. Non, mais ça, qu'on laisse dire des personnes, y compris des gens, qui diraient « Il hors de question qui s'exprime. Parce que dans le cadre d'une associative, je pourrais très bien décréter d'interdire de parole des gens. Comme, en, en, en, en niveau puisque je suis un citoyen, je peux décréter que ma parole de citoyen consiste à interdire de personne telle ou telle personne. Mais Donc, ça n'empêche pas, pas d'aller sur notre fréquence et d'exprimer Oui, c'est pas pour ça que ça serait suivi des faits. C'est pas parce qu'un citoyen déviterait que machin n'entendra parler que ça serait suivi des faits. Peut-être qu'on irait sur notre fréquence mais la question. De... Moi, je pourrais décider Alors, de parler justement parce que tu l'interdis. Oui, c'est un des oui, vois. Voilà. voilà. C est, c est, parce que tu l'interdis, voilà. ça me donne envie de parler. Eh ben, voilà. donc, donc, on est bien d'accord que, que le fait d'interdire peut générer une envie. Une envie est quelque chose de beau. Ouais. Tu oui. vois. Alors, c'est pour ça que je pense que, que, que si justement. C'est intéressant de garder la parole, excuse-moi, je dis juste ça de nuit, que, que, que si c'est intéressant de conserver les paroles, mais en même temps ne les conservant pas, ça devient un mythe. ça devient quelque chose d'extraordinaire. Valeur absolue. Oui, une valeur absolue. Et que si on écoute, on peut se dire, c'était pas très intéressant. S'il n'y a pas le résultat, le territoire, là on est dans le rêve, tout est possible. Radio Radar, en fait, on fait ça tous les jeudis, il n'y a pas de traces. Mais c'était peut-être un truc extraordinaire, qui va durer des siècles et des siècles. Mais s'il y a une trace, on va peut-être dire. « Bon, ça va cinq minutes, c'est quand même assez chiant !» Oui, mais tu voilà. pourrais considérer aussi que radio-radar ou tout le récepteur c'est une fusion d'instant oui. T ou d'instant donné, et que le passé des instants importe peu. Ben, c'est ce que je te dis, voilà. c'est pour ça que je ne suis les pas facets, convaincu. C'est pas très important, ce qui compte, c'est la relation nouvelle Oui, concrète. mais je ne suis pas convaincu de l'utilité de garder ce qu'il a. Est... Voilà, mais je t'en prie, Bruno. Bon, ben, ben, comme tu euh, euh... prétends interdire, ben, moi, je vais parler clandestinement avec mon ami Marc, par exemple, ouais. on va... — On va faire un groupe clandestin. Qu'en penses-tu, Marc ?— euh, par... pas... Mais clandestin par rapport à quoi je... ?— bah, je Par rapport ou... à ta, euh, ton interdiction. — Ah non, mais moi, je n'ai pas dit que j'interdisais. — Non, non, non, je sais, mais c est, c est, Sinon, je le dirais. — Non, non, c'est un, en un en exemple. exemple. — ouais. Mais c'est mais un mais ouais. euh... une question de fond, quand même. Parce ah, que est-ce que la libre expression, en fait, ce n'est pas une erreur de demander à expression. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt promouvoir l'interdiction parce que l'interdiction, comme tu dis, Marc, ça crée quelque chose. Tu vois, par exemple, notre ami Roger, La frustration, en étant peu. interdit de Facebook, on va peut-être faire une œuvre extraordinaire sur, sur le fait. Ah, alors, sinon, tout le monde s'en foutrait. Peut-être. Je ne dis pas ça méchamment. Hein, mais c'est peut-être une chance d'être interdit de mais Facebook. Ben, ben, peut-être, peut-être. Non peut seulement. Je crois pas que ce soit une chance, je crois plutôt que c'est un signe. Non, mais il y a autre chose. c'est, Enfin, je vais parler. Comme, comme chacun sait, on dit parfois, les dissidents de l'Est étaient si créatifs parce qu'il y avait les interdictions. Donc il les bravait par la métaphore, par la clandestinité, ils étaient beaucoup plus créatifs que dans un régime ouais, péter. Moi je ne sais pas si ça fait mal. Les dissidents, d'abord il n'y pas beaucoup, oui. il n'y en avait que ceux qui avaient une ce C'est pas pour exclure des gens, mais on a vite fait la liste, Non, il n'y a plus de enfin, je peux te faire la liste rapidement, il n'a pas eu tant que ça. c'est là aussi, c'est pas l'Est, je parle des pays de l'Est, la Pologne, Ah la Pologne, la, la il a tout Pologne, oui. et... laisse tomber, parce que ça va faire un débat à part sur les dissidents polonais. Bon, l'interdit le... Le... le mais ça je sais la créativité de... je sais pas si c'est si, je sais pas si c'est ça là c'est vraiment une question bah, bah, bah, vas-y. Vas je, je le sais parce qu'il y a un livre qui a été euh, fait qui est à la fois graphique de Pierre Etex ah, oui. où il a pris le principe de faire juste des traits en diagonale à l'intérieur de papier quadrillé oui. et il fait des dessins oui. et en fin de compte il se fixe un cadre extrêmement rigide une espèce d'algorithme graphique euh, qui, pourrait, qui est un interdit. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit à la courbe. Tout est en trait, ça doit être des diagonales, pour représenter des personnes ou des choses. Et moi, je dis, c'est dans le cadre de l'interdit, avec des règles strictes, que... L'esprit créatif oui, peut guider sa liberté vers le contournement de l'interdit à l'intérieur de l'interdit. Donc j'ai raison de décréter d'effacer des oui, machines radoradars de et d'exclure euh, des euh, gens. Non, en fait, c'est parce que je crée un interdit. Non, si, si, reconnais-le, Non, effacer n'est pas crédible. Effacer est de l'ordre de l'autodafé. Et on rejoint plutôt ce qui s'est fait par les nazis où on jetait les livres. Et ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire que la destruction de la mémoire. Il y, a, il y a une histoire drôle qui me fait rire mais ouais. qui est atroce ouais. euh, euh, cette histoire elle dit ouais. euh, une discothèque euh, euh, ouais. euh, ah oui euh, ah non, je, je, je, il faut que je retrouve comment on l'a dit mais enfin on dit un, un, un, un vieux qui meurt c'est une, une bibliothèque qui brûle, qui ouais. brûle ouais. et ouais. des jeunes qui meurent c'est une discothèque qui brûle ouais. mais pour revenir sérieusement ouais. la mémoire effectivement sur terre ces 50 dernières années, il y a des dizaines de langues, des pas d'idiomes, pas ouais, de dialectes ouais. qui ont disparu, ouais. parce que leur dernier locuteur est mort. Ouais, est vrai. Et donc, c est, c est, cette perte d'idéodiversité qui rejette une langue euh, dans, dans l'anosphère définitivement, parce que comme une espèce meurt, quand une langue n'a plus de locuteur... On n'a pas de que c'est définitif, avec espace-temps, tout bon Alors, alors ah, si, ouais. nan, nan, nan, nan, non, non, non, si, si, ça si. l'est, je vais t'expliquer pourquoi. Si, si, si, parce qu'une si, si. langue, ouais, ouais. une langue, elle doit être vernaculaire. C'est-à-dire que tu dois l'apprendre enfant. C'est-à-dire que l'enfant... Il tète le sein de sa mère, mais il tète aussi l'esprit de sa mère, ouais. parce qu'il entend des sons, ouais. il, il voit des images, et il va relier ses sons, ses images et ses odeurs. Et c'est ça qui fabrique le langage. Le langage n'est pas une fabrication intellectuelle. C'est-à-dire que il n'y a, a que les intellectuels pour penser quelque chose comme ça. L'intellectuel est stupide, parce qu'il croit qu'il sait ce qu'il pense, et qu'il sait comment il pense. Non, l'homme ne sait pas pourquoi il a la faculté de langage. L'homme ne sait pas comment son cerveau s'est formé, et il ne peut pas le savoir, Il parce... pas besoin de savoir. Et, mais... et je pense même que c'est bien qu'ils ne le sachent pas c'est ce que j'appelle les mystères les mystères sont là tout ne doit pas être su et donc notre ignorance est le fondement de notre savoir et qu'est ce que l'on doit savoir c'est que l'on ne sait pas mais dans ce que l'on sait c'est que la construction des choses les plus extraordinaires dans notre espèce sur animale comme le langage comme justement la faculté à travers des concepts de transmettre des idées c'est quelque chose de purement extraordinaire et on ne sait pas réellement comment cela s'est fondé physiquement. Alors, ce que tu dis me fait penser. Je ne pose pas de questions, mais tu peux parler. En fait, inverser la charge de la preuve. C'est la fin d'un interview où on ne pose plus de questions. Voilà. Alors, en fait, ce que tu dis, c'est le mystère. Ça me fait penser à une sourate chiite que j'avais mise en exergue d'un film que j'ai fait sur l'Iran, qui s'appelait Une fois pour tous. La sourate dit ceci. Notre cause est un secret sur un secret qui repose sur un secret. Mmh. Tout ça m'amène à dire que Pierre n'avait plus un secret pour moi. J'ai compris comment il discute. Ah bon discu bon oui. C'est-à-dire qu'en en fait, tu telle, as tellement une pensée en mouvement ouais. que tu vas aller chercher au fond d'un questionnement nouveau la manière de faire avancer le groupe. Oui, c'est dis... très énervant oui. C est... C est... Non, j'ai pas enfin, de ça, Pas pour Mais non, parce que tu nous fais progresser. Ah bon bon. Donc tu dis des trucs que tu ne penses pas juste pour voir quel effet ça fait sur les autres et sur toi-même. Tu ne sais pas. Mais tu es en quête permanente. Oui, je suis en quête, c'est toujours une question. Toujours, oui. toujours. Et toi, pour toi c'est de l'angoisse, pas du tout. C'est de la sérénité. Puisque tu acceptes alors, que tu la pensée nouvelle surgisse hors oui. les dogmes du croire. Ah, oui, c'est serein pour moi. Mais je quand tu lui effacer en... les traces. J'en connais que pour fait, les gens, tu veux juste voir ce que ça fait comme discussion. Oui, en oui. Euh, bah, enfin, je m'en fous d'un titre privé. J'ai toujours dit, moi, on a mis des films à la poubelle. Hein. De mes films, il y a une boîte qui a fait faillite. C'est pour ça que tu as approché Non, grave. non. Et, que, et quand j'ai vu liquidateur, et je lui ai grave. dit cette phrase historique. Je lui ai dit, que vous ayez mis des films à la poubelle, moi, je m'en fous. Alors il me dit, pourquoi vous venez brailler alors Pourquoi vous venez dans mon bureau ça fait une heure que vous braillez la secrétaire, suis obligé de vous recevoir, parce que, bon, cette, phrase, cette secrétaire m'a dit une phrase quand même très belle. Je lui dis « Bonjour madame, je vais chercher mon film ». Elle me dit « Il a été béné ». Ah, c'est embêtant. <rire> mais est-ce que ça a été béné par qui elle me, Par une association, elle me dit « Non monsieur, ici c'est une SA ». Ah je dis ça a été béné par une essa. Ben, elle me dit oui. Alors jurle, parce que quand même, bon, je trouvais ça beau, mon film a été béné par UNESSA. Bon, elle me dit la dame, excusez-moi, pourquoi vous hurlez Le liquidateur sort de son trou à ras, Et elle me dit gentiment que c'est pas très gentil, que c'est un bureau. lui dis non, excusez-moi, mais écoutez, pour moi c'est une telle belle phrase, le film a été béné par UNESSA. C'est quand même un truc, c est, c est une société anonyme, bon, c'est quand même une belle phrase. Et alors, donc, cet entretien dure un moment, et je finis par lui dire :« Mais je m'en fous, que vous ayez mis mes films à la poubelle. Euh, les pyramides n'existent pas. » Et je vais même plus loin. Le fait que mes films n'existent plus, justement, c'est ce que j'essaie de, de, de vous dire. Ça peut devenir quelque chose d'extraordinaire. On ne sait pas. C'était le film qu'on a mis à la poubelle. Ça va peut peut-être un phare qui n'existe pas. Mais le phare qui n'existe pas peut être un phare parce qu'il est l'espoir du phare. C'est beau, beau ça. Un coup dans alors, la de réplique, je te justement, justement, il m'a cette phrase historique, pourquoi vous venez brailler dans le bureau C'est pas pour l'emmerder. Je lui ai dit, il faut que vous m'expliquiez pourquoi vous avez mis une fille ma Elle me dit, parce qu'il n'a pas de valeur marchande. Alors, dans ce cas-là, moi, vous m'avez dit de racheter les droits de mon film, je lui sors un chèque, je lui fais un chèque de 1 euro. Il dit, monsieur, vous rigolez. Bon, vous me dites que mon film n'a pas de valeur marchande, je vous fais un chèque d'euros pour racheter mes droits, vous voulez pas. Alors là, je vais ai commencé à m'énerver, tu vois Et alors, ça a continué comme ça, et je lui ai dit, en fait, ce que je n'admets pas, c'est pas qu'on ait ni en l'emploi, c'est que je n'ai pas été consulté. Je peux te dire un truc Voilà. Mais c'est pas pour énerver les gens que je fais ça. Ça fait penser Non, non. J'ai rédigé un projet il y a trois mois. Ouais. Ben, moi j'insiste même... là-dessus. Peut-être peut tu as raison, mais je ne crois pas que je pose des questions pour énerver je, les je gens. Vais le dire bah non, non, si ça énerve les gens, j'y peux rien. Mais ce que tu dis, c'est important sur oui. ces choses comme la poubelle. Si, si. Moi, j'ai aussi suivi une liquidation, moi, ça ah va. J'ai la méthode, mais ça m'a donné l'idée suivante. Ouais. C'est très précis hein, ce que je dis. Ouais. Je l'ai proposé au CNC à la scam, mais je des rendez vous. C'est l'idée que quand une boîte coule en France ouais. et même ailleurs, ouais. au fond, il euh, y a une raison ou une mauvaise gestion ou un contrat pourri. Non, ou... c'est seulement les auteurs Attends. qui font chier. Non, non. Et, mais, Ça, c'est bon. Ça, Grave, c'est que la dignité des œuvres, ouais. des auteurs, des réalisateurs ouais. passe à la trappe et les films vont à la poubelle. Ouais. Mais moi, donc, les je. Les les pyramides finiront non, par mais la mais poubelle. Euh, les, les, concret, les pyramides concret, finiront par bien. la poubelle. Mon idée, c'est de, de créer. Votre histoire de... Attends, écoute-moi. Ouais. Ouais. C'est que quand il y a liquidation, ouais. et bien, les œuvres produites par la boîte n'ont ouais. pas à être pénalisées. Donc, on, on, je veux créer un site web mondial ouais. où toutes les boîtes en liquidation, on met les bandes annonces des films ah, qui vont partir à la ah, poubelle. Il faut demander, que... demander si. permission aux auteurs. Oui, avec l'accord des auteurs. Bien ah sûr. oui, mais là c'est ingérable. Je les connais, les auteurs. Ils vont demander des pourcentages pour leur grand-mère, leur tigre. Veulent... Mais j'en connais plein. Ils vont me dire, ils vont me dire, j'en connais plein des auteurs. Ils, ils je vont me toucher. Non, mais moi, je suis presque économie Des films en liquidation, pour une seconde vie. Mais, mais ils ne veulent pas. Mais, si. mais ils ne veulent pas. Je peux te citer des tas d'auteurs qui vont dire, oui, mais ma grand-mère va voir mes films. Je veux pas que ma grand-mère. Donc c'est grand mon idée. À la la en... avec ton film perdu. Non, je te dis pas de pas le faire, mais toutes les idées sont passionnantes. Mais le problème, l'ennui, c'est l'auteur. L'ennemi, ce n'est pas la poubelle, c'est là. Alors, alors, une question. Voilà. alors Après, moi, moi, par rapport à ça, je tiens ouais. à le dire, mais je vais prendre un, un point de vue purement technique. Euh, anciennement, euh, sur les bandes magnétiques 625, il y a le problème de la diaphonie, c'est-à-dire les spires sont roulées et quand elles restent enroulées sur elles-mêmes pendant des décennies, le, le champ magnétique d'une spire influe sur l'autre et on, on a l'apparition d'une espèce d'écho et de flou sonore, ce qui fait que quand on réécoute la bande, euh, le passé et le futur se répondent par phénomène d'enroulement avec une variation par l'élargissement des spires et donc... C'est un phénomène euh, qui se produit sur tous les supports magnétiques. Alors, quand on passe au numérique, le support magnétique lui-même, par des phénomènes de rémanence, va petit à petit s'altérer. Quand on passe sur des disques optiques, on a les mêmes problèmes, ce qui fait qu'il y a une société française qui a développé un système sur des disques qui leur donne une pérennité de plusieurs millénaires. Mais aujourd'hui, dans cette société de l'information. Et justement, l'information est une information poubelle, qui, qui fait que aujourd'hui les gens confondent information et actualité. Et c'est très important ce que je dis. Oui. C'est-à-dire que on, on fabrique pléthore d'images euh, pléthore de textes avec les traitements de texte. maintenant c'est devenu d'une telle facilité copier coller On retrouve parfois des gens ils prennent des morceaux ils changent deux trois mots et ils republient ça sous leur nom et donc le, le, le texte on a une inflation de volume d'informations alors que réellement il n'y a quasiment aucune idée nouvelle dans le passé il, euh, il, il fallait des pots de moutons il, fa il fallait fabriquer des encres ça coûtait cher euh, il fallait avoir l'instruction pour savoir lire et Juste, euh, lire et écrire. Quand tu parles d'inflation du volume d'information, oui. je dirais. Oui, et non. Il y, a, il y a une quantité, mais cette quantité, c'est dix fois la même chose. Donc le volume, il grandit pas. Des on parle de fois. des millions de fois la même chose. On ne couvre qu'un champ précis de la société ou des sociétés. On est tous suivistes. Enfin, les médias sont suivistes et on laisse de côté, je dis n'importe quoi, à 95% de la réalité. Parce qu'on est dans des feuilletons pour tenir les gens en haleine, dans une approche commerciale de l'espace public, et il y a des pans entiers de nos vies, de la société, des problèmes économiques sociaux qui n'émergent pas jusqu'à la surface de l'actualité. Donc le volume, c'est dix fois la même chose, c'est comme les bouquets satellites, c'est cent fois la même C'est pire que ça, parce qu'on parlait d'effacement, mais aujourd'hui, les informations essentielles sont effacées. Je vais expliquer ce point de vue qui est très important. On a, on a des versions de l'histoire qui sont écrites par les vainqueurs. Et ce que peu de gens savent, c'est que 15 jours avant euh, le 6 août 45 et le 9 août, qui sont les deux premières dates d'utilisation sur, euh, sur la Terre in vivo d'armes nucléaires, peu importe que ce soit par les États-Unis sur le Japon, ça, je dirais, c'est presque anecdotique. Euh, peu importe même qu'il s'agisse de population civile plutôt que d'installations purement militaires. Le, le, la réalité, simplement, c'est qu'il y a eu des négociations que l'on connaît, qui font que il n'y avait pas à utiliser ces armes. Que les personnes qui avaient proposé de faire une démonstration dans la baie d'Okinawa, c'est-à-dire on lâchait une bombe au-dessus de la mer et on appelait le peuple japonais avec des tracts à regarder la mer ce jour-là, ils auraient vu une seule bombe qui aurait éclairé toute la mer, ça aurait fait un mini raz-de-marée, on leur aurait dit « tenez-vous assez loin, vous allez voir, une vague va arriver », il n'y aurait pas eu besoin l'utiliser sur la population. Le Japon, 15 jours avant, était prêt à une reddition complète. Et pourquoi est-ce que ces armes ont été utilisées C'est que tout simplement, il y avait eu un budget alloué, à l'époque, équivalent, je crois, entre 2 à 2,5 milliards de dollars or, et qu'il fallait montrer au monde qu'on possédait cette arme abominable. Et pire que ça, le, les États-Unis d'Amérique, pour impressionner les Russes, les avaient prévus de l'utilisation des armes nucléaires, donc, donc Staline savait que l'arme allait être utilisée, et notamment il savait que la deuxième allait être utilisée le 9 août, ce qui fait que la Russie, enfin l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, pas la Russie, a déclaré la guerre au Japon le 9 août c'est-à-dire le jour de l'emploi de la Deuxième arme, pour quoi faire Pour récupérer, tirer un coup de feu les îles Couril. Et donc, on voit tout, toute la laideur de, de ce processus où on va tuer des centaines de milliers de gens avec une arme nouvelle, et que les puissants, ceux qui, après, vont nous, vont nous lancer dans cette guerre froide qui fait que pendant plus de 70 ans, des gens vont vivre derrière le rideau de fer. Oui. Que, ah, mais, mais, non, Attends, mais Attends, je, je, Justement, c'est sur l'effacement, c'est sur le fait que, que historiquement, oui. les gens qui vont parler de ça aujourd'hui on va essayer de les faire mais disparaître parce que viennent parler parce qu'ils ferais... viennent parler de démarches diplomatiques parce que parce qu ils viennent, de de viennent dire simplement que si l'enfant du Japon si au Japon il y a encore un empire c'est parce qu'on a décidé que les gens qui étaient responsables de la militarisation du Japon devaient continuer à diriger le Japon. moi je voudrais rebondir sur l'idée que euh, l'histoire est racontée par les dominants avec un fait très précis. On était dans les années 90, et j'étais au bord de, de la conférence internationale de télé publique, j'avais fait un papier pour leur magazine sur l'occupation de l'espace public. Et là-dedans, j'avais découvert que toutes les chaînes d'histoire à travers le monde, à part la chaîne française qui était la chaîne histoire encore propriété de publique avant qu'elle soit vendue à TF1 et dirigée par le fameux Patrick Buisson, toutes les chaînes d'histoire étaient la propriété de History Channel. Les Américains, Possédaient toutes les scènes d'histoire de toutes les sociétés à travers le monde. Et donc, c'est eux qui choisissaient comment on racontait la mémoire de ces oui, sociétés. Oui, mais là, attends, mais sur, sur ce point précis, re reconnaissez quand même, Roger et toi, enfin ceux qui ont envie de m'en reconnaître, mais... euh, reconnaissez, excuse-moi, je te donne la tout et puis moi, je t'avais bon. rapide, reconnaissez quand même que, il y a un point de vue, peut-être officiel de l'histoire, mais les écrits qui ont été écrits dans le ghetto de Varsovie sur des parchemins, enfin sur des petites ouais. feuilles, ce n'était pas l'histoire officielle et on les a lus. Donc je ne vois pas en quoi l'histoire officielle occuperait tout cet espace. Puisque quel quelqu'un que, qui a. On parle ça. On ne voilà. parle juste de, des médias. Là, on parle que des ben médias justement. dominants et quelle est bah, la tendance. Mais, générale... mais quel média dominant Mais, mais c'est comme si pour vous, non, les médias. Tu as raison. Ah, il y a voilà. des contrepoids, il y a des luttes. Voilà. Tu as raison. As raison, as raison. Bon, raison. Euh, moi, je voulais revenir sur les. C'est moi qui ai mis D'ailleurs, on est en train de faire un parchemin. Après, qu'on y les des là. Ouais, ce qui était intéressant tout à l'heure, Roger, c'est que tu as parlé de la mémoire. Effectivement, bon, la mémoire, elle peut être sélective, elle peut être tout ce qu'on veut. Euh, moi, je pense surtout aux souvenirs. Les souvenirs, c'est les choses qui nous restent à la fin. Et on se base sur quoi Sur des images, euh, des bribes dans notre mémoire, des mots qu'on a retenus. Et ça nous réjouit justement de parcourir tout, Mais tous Mais ce souvenir, c'est pas une surprise quand même. Est-ce que, est que ça peut pas être une ce souvenir À la limite, je te dirais, je m'en fous, parce que ouais. la vie, je pense que c'en est une aussi. Le jour où tu nais, tu voilà, es en contact de l'air, tu souffres et tu passes ta vie euh, comme ça. Il y a aussi une chose euh, qui m'avait interpellé euh, Roger, c'est qu'une fois tu m'avais parlé justement euh, de la Cinémathèque euh, SNCF qui avait euh, tous les contenus euh, stockés euh, qui datent justement de la guerre et jusqu'à aujourd'hui, qui aujourd'hui n'existe plus parce qu'ils ont été effacés. Si personne comme toi, tu vois, tu tiens le bâton de parole, ben, là, transmet justement à la suite justement ce savoir, on fait quoi qu'on se libérait de ses souvenirs, et comme disait Patrice un petit peu, qu'il fallait essayer de faire table rase entre les sens oui, du terme. Vas-y, vas-y, j'enchaîne le micro. Euh, oh, pardon, pardon, excuse-moi, Tu veux pas que le micro Non, non. L'idée de faire du passé de table rase, c'est une expression même euh, des systèmes communistes qui, justement, euh, qu'est-ce qu'on faisait sur les photographies On retirait les gens qui étaient tombés en disgrâce qu'on envoyait au boulag, qu'on faisait disparaître physiquement. Il s'agissait de les faire disparaître ouais, carrément. C est, c est pas mon propos, non, moi. non, mais ce, ce que je veux ouais. te dire, c'est pour ça que tout Parce ce Parce qu'il gardait les tout, photos. Tout ce, tout ce, oui, mais il, il les trapiquait. Mais moi je pense mais... qu'il faudrait supprimer les photos, ce qui n'est pas du même chose. Alors moi je pense C'est pas le jeu de trafiquer les photos, des supprimer. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire, supprimer, supprimer ou modifier une part du contenu c'est aussi pervers que de supprimer les contenus parce que le, la personne était plus importante que son image sur la photo et la personne, on la supprimait physiquement. C'est-à-dire, qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des dizaines de millions de gens Oui, mais justement, s'il n'y avait, avait plus du tout de photo, personne ne serait supprimé. C'est ça que j'essaie de dire. Je, moi, ce ouais. que je tiens à dire, c'est que la, la bêtise justement de ces régimes, c'est d'avoir cons conservé les photos en les modifiant, parce qu'on sait qu'il a disparu aujourd'hui. Ce n'est pas ce que je te dis. Hein, oui. que moi, je ne suggère, suggère pas qu'on modifie les photos. Là, Je partage son point de vue. Je reconnais que les, les, les Staliniens ont fait ce que tu dis. Bon, je n'en mets pas ça en cause. Mais moi, c'est pas exactement la même chose. Moi, je, je pense que l'objectif serait qu'il n'y ait plus de photos. Comme ça, il ne pourrait pas y avoir de falsification d'histoire. Parce que la photo, en plus de ça... Euh, si tu veux, moi, je suis très choqué, par exemple, pour un exemple très précis. Euh, si tu filmes, si tu fais une photo de la guerre, c'est plus une photo, c'est le spectacle de la guerre. Tu vois La photo, en fait, devient un spectacle. C'est pas la réalité. La, la photo réaliste n'existe pas, ça devient la représentation. Alors, ah, tu, tu, tu, alors, voilà. Attends, excuse-moi, je dis juste vous là pour, pour être clair, pour moi, en ce qui concerne Auschwitz, euh, me semble-t-il, il faut garder ce lieu, mais on ne le visite pas. C'est-à-dire c'est quelque chose où il s'est passé quelque chose, on le garde, on le préserve, entre guillemets, mais le visiter, c'est presque un crime, parce que ça devient un spectacle. Et si tu veux, bon, moi, l'idée, c'est... Je crois je que... Ah, bah, je vais crois... bah, si. non, non, bah, si. suis... expliquer une chose tente, très simple par, par rapport justement à la mémoire et les camps de concentration. Les... Tous les films qui ont été projetés à Nuremberg durant ce fameux procès ont été tournés par les meilleurs opérateurs et les meilleurs réalisateurs russes et américains, mmh. et à un moment où il était difficile de trouver une pomme de terre pour manger, c'est mmh avaient de la pellicule 35 dans leur caméra et même des nouvelles pellicules couleur et on nous a raconté qu'ils avaient découvert les camps et ça c'est extrêmement grave c'est à dire que alors donc non c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, moi, ces images-là, elles sont extrêmement importantes d'être conservées. Et c'est très important que les gens savent que John Ford, le réalisateur, a participé à réaliser les images dans les camps de concentration soi-disant découverts, et que des, des grands chefs-opérateurs ont tourné ces images. Ce qui est abominable, c'est de voir qu'on a pris en otage des, des, des populations civiles allemandes pour les, leur faire visiter les camps où il y avait encore des gens vivants et, et, et morts, et, et, et, pour, et pour culpabiliser... Et pour culpabiliser les gens sur des choses qui leur avaient été cachées, alors que ceux qui les obligeaient à faire ça étaient au courant depuis des années qu'il y avait de l'extermination des Roms, des Juifs, des opposants politiques. Et, et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire que moi, je suis pour la conservation de toutes les images parce que je sais que, que ces, ces traces testimoniales, à la fin, par rapport à des hommes honnêtes, la vérité ressort. C'est-à-dire que euh, tu peux falsifier une photo. Je pourrais prendre tes textes, biffer des mots et tout ça. Dans 10 000 ans, un historien, si un historien faits, trouverait ça. ça, il ferait une analyse et dirait « Mais c'est ce n'est pas ce qu'a écrit Pierre Vérenchkovski parce que j'ai retrouvé un autre texte et quand je les compare... » Eh bien, c'est très important parce que l'idée... L'idée, au-delà de... L'idée ne s'incarne pas dans un texte, et une photo, c'est L'idée qu'on puisse exterminer des gens, des femmes et des enfants dans des camps, c'est pas, c'est ce que j'ai expliqué un jour à mon fils Elie. J'ai dit, Elie, il m'a dit, oui, c'est horrible ce que les nazis ont fait aux juifs. J'ai regardé Elie, mais je lui ai fait, est que tu, est-ce que quand tu vois un camp de concentration, tu penses que ce sont des nazis qui ont tué des juifs Je lui ai fait, tu n'as rien compris. C'est ignoble qu'un homme puisse faire ça à un autre homme. Retire, oublie les juifs, oublie les nazis. C'est ignoble qu'un autre homme puisse mettre des femmes et des enfants dans un camp et les exterminer, qu'ils soient, qu soient africains, des... qu'ils soient juifs, qu'ils soient français. Non, mais c'est soit... très important, c'est extrêmement important. Il y a que, a... oublié, mais on m'a rappelé qu'en les... Asie, il y avait deux, le double de morts. Que oui, le, la Shoah. Oui, mais c'est pas, pas au chiffre, c'est pas, pas. Non, mais donc, ce qui compte, c'est l'horreur. L'horreur. Il n'y a pas la photo là-dedans. Alors, la photo. Une ah, c'est curieux de parler. Non, peux, on peut ne pas répondre aux Alors, je vais t'expliquer. Aujourd'hui, on a une discussion et je t'ai dit que j ai, j ai, moi, la, la photo la plus horrible que j'ai vue, c'est un photographe dont je ne me rappelle plus le nom. Il l'a fait en Afrique. Donc, c'est un reportage que j'avais travaillé, je crois, pour Reporters sans frontières. Et on voit un militaire africain qui a comme bâton de commandement un tibia humain. Et. Il y a toute l'horreur qui est dans cette photo. Parce que il tient ça comme un bâton. Et puis on explique dans le, dans le texte que tu vois, les, les recrues, ils les, les almenèsent, et puis leur peut leur mettre des coups. Et c'est un tibiais C'est-à-dire que ça a appartenu à un homme ou une femme C'est-à-dire qu que, que, que tu penses que la, que, la, que la... Si tu veux que la, la révolte... Euh, et, enfin, on n'est pas obligé de répondre aux questions. Oui. Hein, moi, j'ai envie de parler de ça. C'est peut-être pas intéressant. Hein. Mais, mais moi, je, je pense que la, la révolte c'est pas une question d'émotion, tu vois c'est pas parce qu'on va me montrer un tibia comme tu viens de le décrire que je vais dire, c'est scandaleux, pour moi c'est pas ça, tu vois la, la photo, elle est là moi je serais même un peu brutal je me demande si elle a pas l'idée de me laisser entendre écoute euh, Mérèche, nous fais pas chier hein, euh, toi t'as pas un tibia en photo je sais pas quoi, donc nous fais pas chier moi c'est comme ça que j'interprète. je pense que l'horreur on ne peut pas la, la mettre en photo parce que encore une fois, ce n'est plus l'horreur, c'est bien. Je maintiens une émotion, et donc l'émotion, c'est le spectacle, donc c'est la jouissance. C'est la ça... jouissance, c'est la jouissance. Voilà. L'émotion n'est pas la jouissance bon, euh, alors, et l'émotion n'est pas, pas réagir le à ce que Tu dis exactement parce que moi, je sais que dans ma compréhension de ce qui est arrivé à la famille de ma mère, il y avait un, un mystère ou un silence. Ils sont morts dans les camps, en effet, au juifs, sa mère, son père sa grand-mère, les cousins et tout. Elle, elle s'est échappée par l'escalier de service. C'est comme ça qu'elle a survécu, quand les soldats étaient là. Et elle en parlait très peu, sur son lit de mort, elle en a parlé un peu. Mais après ça, un jour, je suis allé au mémorial, là, près du collège Saint-Paul, et j'ai vu les noms sur le mur. Alors déjà, ça devenait réel. Alors les je sais non, pas si c'était une pas image. Attends. Non, c'est pas une photo. Voilà, c'est là non, où je veux Et après, je suis revenu avec mon fils, je suis rentré dans les archives, et ils avaient une fiche à leur nom avec le numéro et le jour du convoi, à 69. Et du coup, c'était douloureux, mais c'était important pour moi que, de, que ce soit pas juste une disparition, c'est une vision concrète. Et là, entre l'information de concrète pas et courte la courte, représentation photographique, je ne sais courte. pas où est la ligne de partage ah bah sur les pas et pas C'est les... pas pareil, justement, c'est pas. pas pareil, parce que pour ma... Excuse moi, excuse-moi, la fameuse photo oui. du petit enfant oui. Euh, oui. du plateau de Varsovie qui sort en l'air, comme on le connaît, oui. évidemment, elle, elle, elle, elle prête à une douleur, mais, mais moi, j'interprète ça comme ça, c'est du même niveau, me semble-t-il, que quelqu'un peut être ému en disant les malheurs mais, de l'Ouest. Mais voilà. en même temps, attends, juste, entre la photo, qui est un aspect de ce que tu as dit, et le fait de dire non, on ferme Auschwitz, plus personne ne le visite, c'est pas pareil. Ah bah, Excuse-moi, alors là, là, Auschwitz, maintenant, bah, c'est la vision que j'en ai. Je jamais allé, euh, mais je sais que... J'aurais bah bah, envie d'y aller, juste bon, pour, et bah justement, euh, ça, ça, quoi, ça devient un vrai Barnum. Et ça, ah, je oui, m'attire. Ça devient comme... C'est comme les gens qui croient en Dieu, voilà, c'est la même problématique. L'histoire de Lourdes, moi je serais catholique, je tire à la carabine. C'est honteux, ah, c'est ça que je veux dire, que les gens croient en Dieu. Bon, ça devient une industrie. Quoi. Mais, mais ça devient une industrie, voilà, Lourdes. C est, c est, c est, moi je serais croyant, mais ça me rendrait malade. On vend des petites vierges, on vend et à Auschwitz on vend des souvenirs. C voilà, c'est pour moi. Mais C'est une histoire de manière. Quelqu'un peut y aller sans juste dans sa Oui, ça c'est un problème. Messieurs, tu dois y aller, oui. Je dois pas, mais j'ai envie. Bah ben, bientôt alors. Le mot devoir en communication de la langue, ça marche. D'accord, ben, tu, tu reviens là, la semaine prochaine peut-être, si, si tu as le temps ou le désir ben, et... Je dis... Ah ouais, ouais. c'est juste avant mon anniversaire, j'ai 60 ans. Euh, ah ben, Au moment jeune, fait... pardon. Oui. Bon, et puis je te poserai une ou deux questions, parce que là, je pense... Bah ben, là, tu as pas posé, Ah si, j'en ai posé deux. Je... C'est vrai. Je, Donc, je te remercie de ne pas me l'avoir posé, celle qu'on ignore. Oui, bah justement, je vais y réfléchir. On y pense. Ouais. Merci Pierre. Salut. Salut Roger. Salut à tous. Ah, je suis peut-être présent, mais. Alors.. Tu voulais appeler. Bah, bah, euh, on va, va peut-être euh. rien, on débrouille, on m'appelle Eric. Non, euh, oui. On, on, on, on aurait pu appeler Eric, mais... mais tu veux qu'on appelle parce que je voulais préparer la machine ça. Je ne sais pas si on va... Et si, si, si le, le va... temps n'existait pas et qu'on appelle Eric quand même Bah appelons Eric. Voyons, et, et il est allumé, il est... Non, mais là, ce pas très. Il, bon, il, il bien. est allumé, mais il faut qu'il se connecte tout. D'accord. Qu'en pense Pierre Macron <rire> Non, c'est Pierre Ce qui... Pas Pierre Macron. Mais bah, et... Ça va bien au Moi, ça, en fait. moi je, je, je, je reste quand même parce que... J ai, j ai, j ai, je sais que... Oui, pour les victimes de Pol Pot, par, il, y a, il, y a, il y a. Moi, j'avais écouté des, des gens qui. À la qui, réflexion, Pierre. Il y a un truc oui. à dire. Ah, bah. Ouais. Alors, euh, tu parlais tout à l'heure d'émotion et tu as rejeté euh, tout ce qu'est les euh, sentiments. Pour moi, on est sensitif, on est tactile, on est visuel, on est euh, euh, auditif, peu importe. C'est qu'on réagit en fonction de ce que font les autres par rapport à nos émotions. Et ce sont nos émotions qui provoquent des sentiments. Les sentiments, c'est quoi Ça nous permet de nous guider en fonction de, de ce qu'on ressent. Euh, si tu as une colère, bah, tu peux penser que tu t'es planté. Et que ce n'est pas du tout la direction que tu veux prendre. Et si au contraire, bah, tu éprouves une autre, un autre sentiment, pour moi c'est quelque part un guide justement parce que tu as le point de départ l'émotion, après tu en fais ce que tu en veux mais pour moi c'est indissociable pour moi aussi l'émotion précède la pensée, c'est à dire que l'émotion elle est pré-pensée c'est à dire que l'émotion elle est partagée par tout ce qui est vivant et plus un être vivant est capable d'émotion plus il est évolué, parce que on, on L'intelligence, pour moi, c'est la capacité à ressentir. c'est pas la capacité à analyser comme on veut le faire croire. Parce qu'il y avait des, des nazis qui étaient des érudits, qui étaient des gens qui, qui adoraient la musique, qui étaient, et c'était des nazis. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune empathie pour les gens qui tuaient. Et ils s'estimaient une race supérieure. C'est un voilà. une très belle comparaison. La voilà. musique, qu'est-ce qu'elle provoque exactement provoque une, une, une émotion. émotion. Et, et on, peut, on peut jouer de la musique et, et, et se, peut se, peut se peut bercer peut de, du sentiment de ressentir une émotion et d'être interprète d'une musique, alors qu'on n'est pas capable d'empathie vis-à-vis euh, -vis de l'enfant qu'on assassine. Et c'est très important parce que il y avait, je crois que c'est Tiano Bocard, qu'avait cité Théodore Monod... On peut avoir une empathie pour une photo, et donc, c'était bon, un, un, un musulman, je crois, de la tendance des derviches et il, il était en Afrique et il avait, il avait une école avec comme des élèves et un, un jour, dans l'école, c'est en Afrique, il y a, il y a un petit hirondelle qui tombe dans la salle et tout le monde reste indifférent et lui, il arrête son cours, il prend le petit, il prend une chaise, il le remet dedans et il dit « je ne comprends pas, ça fait déjà plus d'une année que vous m'écoutez ». Et aucun d'entre vous n'a eu de l'empathie pour le petit qui est tombé du nid. Il dit, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Si vous n'avez pas compris euh, que le plus important, c'est d'être capable d'empathie vis-à-vis de, de tout ce qui est vivant. Et est, je trouve ça très fort, parce qu'il y a des écoles de théologie... Oui, on est bien d'accord. Dans ce cas là la oui. photo, c'est qu'une émotion, c'est pas de l'empathie. On est ému si. et on n'en fait rien. On écrit, si. Christ, on verse non, une larme. C'est comme le journal télévisé. Je... Du, du, du tout, ouais. du tout. Ce non. n'est non. pas un acte. Si elle provoque. De pleurer dans une photo mais, Non. Les, mais l'émotion va provoquer l'acte. C'est-à-dire que moi, je te le dis franchement, j'ai été, euh, quand j'ai fait l'armée pour me faire informer, je me suis trop, retrouvé en prison. J'aurais pu aller en forteresse, euh, mais, mais le mais fait moi, de savoir, tu vois, que Ali, eux, non seulement ils, ont été, ils sont en prison depuis des années, qu'ils ont été torturés, pour moi, ça me provoque une émotion fait des photos tu as un acte tu tous les je tous les fais moments. des je fais des photos non, je viens, viens jeux, jeux, tous les je viens tous les oui photo, mais c'est c'est des moments c'est contrat on oui justement. mais c'est l'émotion qui précède l'acte et si je fais des photos c'est pour Transme, essayer de transmettre cette émotion, tout en sachant, euh, que je suis pas idiot, je, je sais que c'est très difficile que d'arriver par une photo de transmettre cette émotion et de faire en sorte que les oui, gens comprennent qu'il est mon essentiel. Point de, de mon point de vue, autant c'est pour moi un acte. De mon point de vue, je dis pas que j'ai raison vraiment. Je répète trois fois de mon point de vue. Autant je trouve ça beau et légitime de venir tous les jeudis témoigner, enfin bon, parler de quelqu'un qui va peut-être mourir, qui est torturé je trouve ça que c'est un acte fort parce que c'est un engagement de venir sous la pluie régulièrement même pas que pas, pas, tu, tu y sois seul quelle que soit la météo voilà quelle que soit la météo c'est un acte créatif après que les gens ils en font ce qu'ils veulent mais c'est un, un acte créatif mais la photo de cela, c'est là où je décroche. Ah, c'est pour ça, tu vois, je suis en train d'expliquer ma... en fait, Mais c'est que je décroche, et eh bien, je comprends pas. Je me, dis, je me dis, mais qu'est-ce qui me fait chier que ces photos J'en ai rien à parler de sa photo. Moi, ce qui, me, ce qui me entre guillemets, pour donner un pas vers toi, ce qui pourrait, je reconnais, me susciter une émotion, c'est de me dire quelqu'un vient tous les dimanches, tous les jeudis, pas, le, pas, pas bon, Tous les jours pendant deux ans. Ça, c'est une information forte. Mais la photo, je me dis, excuse-moi. Je n'ai rien apprendu de sa photo C'est quoi Il me prend pour un con C'est-à-dire, au lieu, au lieu de, de, de me dire « Voilà, il y a quelqu'un qui, qui, tous les jeudis, quelle que soit les circonstances, quelle que soit la météo, fait ça et le fait vraiment, parce qu'il pense que c'est sa boîte il monte une photo !» Mais je la tue, moi, la photo. C'est Je, je, je comptais effacer les photos. Voilà. J'assume, je sais. Je dois effacer ces photos. Parce que c'est la négation de, de, de la vie, de quelque chose que tu fais. En fait, c'est la négation pour en moi. En fait, la photo, c'est une image, c'est un instant. Mais, mais j'en ai rien à branler de l'instant quoi. Que juste, parce que les, gens ils, like, les gens, ils likent. Les gens, ils like ces photos. Et mais ils bien. sont solidaires de, de, du guignol. Qui est, enfin, guignol, je ne sais que Ils ont l'impression d'avoir fait une bonne œuvre parce qu'ils ont liké la photo. Mais ce livre, c'est la photo de chute C'est pareil. On a de l'émotion. C'est très bien. Et ils ont, ils ont versé. Avant, on donnait une obole de 10 centimes au pop tous les dimanches pour aller au paradis. Et bien là, la photo, les gens disent, tu vois, je suis quelqu'un de bien, parce que j'ai regardé une photo d'Ali, j'ai regardé une photo de cheville, j'ai regardé une photo du SDF. Il y a des cinéastes qui font des, des films mignons sur les SDF, un truc artistique. Enfin, ce pas ce que tu fais, hein. c'est pas toi que je le dise. Hein. Mais tu as des gens qui font des films sur les artistiques et ils me disent que c'est beau. Mais moi, je serais le dois... il y en a un qui leur a fait un procès, il a bien eu raison. Il y en a un qui a fait un procès, il a bien eu raison. C'est quoi la faute Ça n'a pas de sens. Ce qui a de sens, c'est d'être là, d'être, comme disait François, créatif pour témoigner de quelque chose, On sort une vitalité pour se le faire. Mais la faute, moi, ça me fait de la peine. Pour toi, voilà, dans un sens. Est-ce que tu, tu ah, as synchronisé ton truc et on appelle Eric Oui, non, non, non, je t'en prie, on peut. Bah, Attends, ça, ça roule là, ça roule. Je vais en profiter pour rebondir par rapport à ce que Pierre a dit. Pourquoi nous, on fait des photos, des événements à l'occasion de nos rassemblements C'est juste. Euh, en fait parce qu'on est en contact direct avec la mère d'Ali ça fait quoi ben, ça fait que ah, elle ça fait plaisir, oui. Voilà. elle a tout de suite euh... pas l'idée mais elle sait que bon, il ben, y a eu un rassemblement qui s'est organisé en... à l'occasion de l'incarcération de son fils et moi là où je suis content c'est que je me mets dans sa peau à lui euh, qui est dans des couloirs sans accès à la lecture, sans accès à rien. Et justement, ben, elle. Elle a pu lui en parler justement parce qu'on avait fait des photos. Voilà. Euh, salut Eric, tu m'entends Tiens, je te repasse ça. Tu m'entends, Eric Oui, là j'entends, oui. Bon, est-ce que je, je voulais, je voulais t'appeler pour te demander que tu, que, tu, que tu répètes à tous ce que tu m'avais dit, que tu avais parlé à l'avocat Pierre Rumic euh, de la situation euh, euh, d'esclavage moderne à l'escarpeau et qu'il t'avait laissé entendre euh, qu'éventuellement il pourrait s'en occuper. Oui absolument, oui, oui, c'est un dossier qui, qui l'intéresse beaucoup. Voilà, et, et, et donc c'est pour ça, c'est en, en, en terminant, et aussi, je, je voulais, parce que bon tu le sais, on, on, a, on a à nouveau en 15 jours euh, bloqué mon compte Facebook. Et je, je, je soutiens deux, deux fois en 15 jours. Et, et je voulais aussi euh, que tu nous parles de ta candidature aux législatives. Non pas, non pas euh, l'idée de te faire élire, mais l'idée de faire avancer tes, tes, tes idées. Et donc, tu nous parles un petit peu de ce qui te motive. De te, de te lancer euh, dans ce combat euh, euh, électoral alors que tu ne te verses d'aucune illusion mais ce que tu veux c'est que les gens se bougent le cul c'est à dire en fin de compte moi ce que j'ai bien compris c'est que tu as décidé de, de, de poser ta candidature pour que les gens prennent conscience qu'il faut qu'ils se remuent et qu'ils soient dans le réel et peut-être qu'ils arrêtent de faire des photos tout à fait oui oui oui parce que je suis effrayé par l'inconscience écologique de l'humanité en général, enfin de la, au moins des, des sociétés occidentales, quoi, qui continuent à mener un train de vie gaspilleur, plus peur, destructeur, sans, sans se poser la moindre question et avec le culte de la croissance donc du toujours plus qui, qui signifie toujours plus de destruction, toujours plus d'atteinte à la Pachamama, euh, déforestation, stérilisation des sols, pollution de l'air et des terres et de l'eau, donc euh, c'est gravissime. Une, une belle chaque année qui se fait bétonner euh, dans, dans le monde quoi, donc c'est un véritable cancer qui avance sur la terre et pour ça il faut changer l'aiguille de, de direction à 180 degrés quoi, il faut mettre la nature, mettre Pachamama au premier plan et et, déf et, et empêcher toute atteinte supplémentaire à, à son intégrité puisque la, la seule richesse réelle qu'on a tous les humains, c'est la terre et c'est la terre nourricière avant tout Oui, et, et, et visiblement il n'y a pas de, de planète de remplacement euh, euh, envisageable Comment Il n'y a pas de planète de remplacement envisageable Voilà bah, voilà. Tout à fait, oui. Et, et on est en train, là, euh, si on continue comme ça, euh, nos, nos enfants, nos petits-enfants ne pourront plus vivre sur la terre. Et on va assister à, à, des, à des catastrophes épouvantables. Ah, alors, où, où est-ce que tu te présentes exactement pour, pour prévenir les électeurs, en profiter Oui. C'est dans quelle circonscription que tu vas déposer ta candidature Demain matin Parce que je crois que c'est demain matin la date limite. Oui, c'est demain. Oui, Il faut qu'on aille à Pau demain pour s'inscrire. On ne l'a pas encore fait, bien sûr. Et c'est et, et la circonscription, donc c'est à, à Pau Et c'est quelle circonscription C'est la troisième circonscription du pyrénées atlantiques qui est tenue à l'heure actuelle par un, un PS macronien compatible, D'accord. Il n'y a pas la salle qui se présente Il n'y a pas la salle qui se présente non, la salle doit se présenter, je pense, mais dans la quatrième, c'est la circonscription qui est au-dessus de la mienne. Donc, troisième circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Donc, troisième circonscription des Pyrénées-Atlantiques. On va commencer notre campagne lundi matin avec ma fille Muriel, ma fille adoptive, qui est ma co-candidate. Plein de bisous à ta suppléante. Euh, et je pense que la semaine prochaine on, on, on appellera pour la voir euh, pour qu'elle s'exprime euh, sur Radio Radar Voilà. Oui. franchement Eric, te, on, te dit, on te dit merci on, te, on passe le bonjour à Muriel on merci passe, à toi pour ce que tu fais on passe, on passe, merci, merci à, à toi pour Eric pour aussi. ce que tu fais allez, non pas non pas à plus Eric eh ben, je, je pense qu'on va terminer le cette, mot de la fin. cette émission euh, numéro 17 euh, de de Radio Radar du 18 mai euh, du 18 mai 2017 Donc, euh, et puis on vous dit euh, à la semaine prochaine merci je ne sais pas si j'ai